Que je joue à M &E et là c'est parti. Et Donc c'est bon un kill et plusieurs au moins peut-être 20 Oh c'est du tout petit compère. Oh non ah bah super j'ai oublié que j'étais Tu mets. C'est bonne de compère. J'ai que je vais super que non pas j'ai rien à du tout ah bah si en plus peut... Donc mon objectif, ça va être de faire un opening rare, de, de carte rare, et du coup, oh non, il m'a tué, bien joué. Donc si vous voulez jouer avec, avec moi, c'est MikMikZ, euh, Mick Mik, euh, 59 parce que mon ancienne ps j'ai enfin la PS4, je peux jouer tranquillement, pépé. Oh, j'en je je, je je ai tué un, j'ai sauvé pas Je deux, j'ai fait du tir dans la tête, de moi. De mon ça Et je suis mort comme il une... Là, Il reste 6 euh, minutes, mais je vais pas tout faire les 6 minutes. Parce que je. Bon, oh, super lui. Parce que. Euh, ils vont tous se tuer ils just... ils Et après, euh, quelqu'un qui avait pris ma. ma nom, j'ai entendu. Je suis, je suis, je suis. Donc euh, là, en fait, je vais. Donc là, je vais essayer d'être premier. Là, je suis quatrième, ça m'étonnerait que je suis premier. Non. Oh non on a joué Ah ouais bah, il y en a un en haut qui voulait faire plusieurs de kills J'ai pas tué mais j'ai aidé Allez ouais, les gars tout qu'on gagne Donc si vous voulez que je fasse plusieurs vidéos euh, dites le moi dans les commentaires Sinon, si vous entendez la bibi bibi c'est pas grave c'est un truc Je vous expliquerai dans une vidéo si vous voulez Là il y a un mec qui, qui est parti, que peut tu pas tuer malheureusement. Et oh oh A travers le mur Oh je suis lui Trop fort Bon. Il y a des trucs là Nous il les autres Oh il le les déjà je vais faire des trucs là Je suis mort quand même, mais merde bravo Je sais pas si c'est nos trucs, je sais pas quoi de... Ah il y, là... oh, y a des Donc là... Il y a quelqu'un qui a un faux là, il va tout tuer je sens. Il est polo. Ah. Non. Oh, double kill double kill de pas mine, gros. Oh. Écoute. Oh. oh. Il est resté coincé Il est resté dans le plafond. Oui. Oh, allez. C'est moi qui plaque la camelé gros Eh bien, oh, c'est moi toi. C'est moi le dernier. Yeah. Moi, Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et de vous abonner si pas encore fait. Allez. Tchau.